Bien-aimés du Seigneur, nous voici, nous sommes de retour. Il y a eu un, un, des soucis au niveau technique, c'est les aléas de la technologie, c'est parce que notre serveur était, était saturé, notre serveur était saturé, et nous voici de nouveau de retour. Alors, bien-aimés, c'est notre dernier jour de notre séminaire quitte à Saint-Esprit. Nous comprenons de plus en plus que cet enseignement, ce séminaire est d'une importance capitale. C'est pour ça que nous avons tout ceci. Mais nous ne le laissons pas décourager. Alors, euh, nous allons euh, continuer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous irons directement dans la parole de Dieu. Comment veiller sur les dons du Saint-Esprit Comment protéger les dons du Saint-Esprit si nous avons nos Bibles, revenons dans l'atmosphère de prière parce que le Seigneur est là avec, avec nous. Comment veiller sur les dons du Saint-Esprit, protéger les dons du Saint-Esprit Je ne sais pas là où nous nous sommes arrêtés, mais comme je l'avais dit, le, la première chose c'est la notion de la communion. Gardez la communion avec le Saint-Esprit, la communion la deuxième chose, j'avais dit, c'est la consécration. La consécration. La troisième chose, la vie de Jean et de prière. La vie de Jean et de prière. La vie de Jean et de prière. Et le quatrième élément, quatrième ingrédient qui va nous permettre de protéger les dons spirituels, de veiller sur les dons spirituels, c'est le fait d'avoir... Cherchez et développer Le fruit de l'esprit Cherchez et développez Le fruit de l'esprit le Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 Le verset 21 Nous connaissons Galates chapitre 5 Verset 21 nous dit à partir même du verset 22 Quant au fruit de l'esprit C'est amour, joie, paix Patience, bonté Bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Pour continuer à opérer dans les dons spirituels et même voir le Saint-Esprit augmenter les dons spirituels, bien aimés nous devons fonctionner dans le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit bonifie notre caractère, rend notre caractère agréable à Dieu et agréable aussi aux hommes. Demeurez et développez le fruit de l'esprit. Extrêmement important. Et le premier fruit ici dont on nous parle, c'est de l'amour. L'amour. Voyez-vous, si nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13, la Bible dit, quand je parlerai le langue des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Voyez, l'amour c'est le caractère même de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Lorsque nous demeurons dans l'amour, nous travaillons dans l'amour, le Saint-Esprit retrouve son caractère en nous. Et il ne peut que continuer à nous utiliser encore davantage. Et là où l'amour se manifeste, forcément il s'en suit la manifestation de la bonté, de la joie, de la douceur, la manifestation, de la maîtrise de soi également. Le fruit de l'esprit. Rappelons-nous ce que nous avons dit. Ce ne sont pas les dons spirituels qui vont nous amener au ciel, mais c'est la manifestation et la vie dans le fruit de l'esprit qui vont nous amener au ciel. C'est ce qui plaît au Saint-Esprit. Ce qui plaît au Saint-Esprit, l'amour. L'amour pour Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, de toute notre force et l'amour du prochain comme nous-mêmes parce que lorsque nous opérons dans l'amour nous n'allons pas vouloir du mal à l'autre lorsque la bonté de Dieu nous imprègne lorsque la bonté de Dieu nous imprègne nous allons vouloir le bien de l'autre fonctionner et travailler pour le bien de l'autre et quand également la foi est là voyez, la foi, ici, c'est pas le don de la foi qui est un don spirituel, mais c'est la foi en tant que croyant, en tant que croyant. Le fruit de la foi va continuer à nous amener à rester dans son identité d'enfant de Dieu. Même si le Saint-Esprit opère au travers de moi, mais cela ne me, ne me laissera jamais oublier qu'avant tout, je suis un enfant de Dieu. Et j'irai au ciel pas par rapport aux dons ou par rapport au ministère, j'irai au ciel, par rapport à ce que je suis un enfant de Dieu. Il y a également ici qu'il y a la douceur, la maîtrise de soi, dominer la chair, écraser la chair, pas des hommes impulsifs, pas des femmes impulsives. Qui sont épidermiques, qui, sont, qui, qui changent au cadre de tout. Non, des gens qui maîtrisent leur âme, qui maîtrisent leur corps. maîtrisent. Développer le fruit du Saint-Esprit. Développer le fruit du Saint-Esprit. Un autre élément aussi, pour un autre ingrédient, par rapport au fait de veiller sur les dons spirituels, qui te permettront de veiller sur le don spirituel. Si nous prenons 2 Timothée chapitre 1, verset 6 à 8, la Bible dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu, que tu as reçu par l'imposition des mains. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez pas donc honte du témoignage de notre Seigneur ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu. » Ici, on parle du zèle, l'empressement, le zèle pour servir Dieu, le zèle pour se rendre utile à l'Église, utile au peuple de Dieu, utile au Saint-Esprit et s'empresser de servir Dieu. Il ne faut pas qu'on qu ait l'impression même de te supplier pour servir Dieu. Au point même de, de s'agenouiller, de te pousser à servir Dieu. Non, bien-aimé, ça va étouffer le Saint-Esprit et bloquer la manifestation des dons spirituels. Sois zélé, sois empressé pour servir Dieu. Là où il y a le besoin, va, serre le Seigneur. Et plus tu te rends disposé, disponible à le servir, plus aussi il va t'équiper parce que tu deviens un instrument de choix. Entre ses mains, le zèle, le zèle de ta maison, me mais dévore. Regardez tous les anciens prophètes de l'Ancien Testament, malgré les oppositions, les insultes, les parjures, malgré les persécutions et les calomnies. Mais lorsqu'il s'agissait de se lever pour aller, annoncer par l'éternel, ils allaient envers et contre tout, envers et contre tout. Pensez-vous que le Seigneur Jésus n'était pas fatigué Si, il avait un corps physique comme vous et moi, mais il disait à ses disciples, « Ma nourriture, ce n'est pas faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » envoyé. Pensez-vous que l'apôtre Paul n'était pas fatigué? S'il était fatigué, c'est lui qui dira que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que le zèle de la maison de l'éternel, les ailes de l'œuvre, les ailes pour l'œuvre du, du, du Seigneur, les ont pressés. Les empressés. L'apôtre Paul dira, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Malheur à moi si je ne sers pas Dieu. Malheur à moi si je ne suis pas zélé pour Dieu. Sois zélé pour Dieu. Empresse-toi à servir. Rends-toi disposé disponible. Et tu verras comment le Saint-Esprit va commencer à manifester les dons spirituels d'une façon extraordinaire. Un autre ingrédient important. Nous prenons 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Le verset 16. Il dit ceci. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Demeure dans tout cela, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Un autre ingrédient extrêmement important, c'est de mener une vie de sanctification et l'autodiscipline. Une vie de sanctification et l'autodiscipline. La faculté de s'auto-évaluer, de s'auto-juger. Autrement dit, il faut apprendre à se recycler spirituellement de façon constante. Une constante remise à niveau, de checker ton niveau de sanctification. Ton niveau de de de de de, de, de, de crainte de Dieu. Sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur, la Bible nous dit. Sans la sanctification, le Saint-Esprit va s'éloigner de toi. Tu vas l'étouffer parce qu'il est saint. Il est saint. Il est saint. Il opère avec les canaux qui sont sanctifiés, qui se sont mis à part. La notion d'autodiscipline. Un homme qui est utilisé par le Saint-Esprit et qui veut encore manifester plus de dons, c'est un homme qui est discipliné. Une femme qui est disciplinée. Ce n'est pas une personne qui est oisive. Non. Une personne qui a discipline. Qui ne discipline ni des principes. Une rigueur de vie. Une rigueur de vie. Qui est ordonnée. Ordonnée. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de discipline. S'autodiscipliner. Et l'apôtre Paul dit à Timothée Veille sur toi-même. Parce que. Si tu ne veilles pas sur toi-même, qu'est-ce qui va se passer Tu vas te disqualifier toi-même. Dieu peut t'utiliser sans t'approuver. Tu vas te disqualifier toi-même et le danger, tu amèneras aussi ceux à qui tu enseignes ou que tu écoutes. Tu les amèneras aussi sur le chemin de la perdition. Autant nous sommes la porte ouverte pour amener le plus de gens possible à Jésus et au ciel, si la sanctification et quitte la vie de la personne, la personne peut devenir, le serviteur de Dieu peut devenir, l'enfant de Dieu peut devenir une porte ouverte pour l'enfer, pour d'autres. Sois discipliné. Sanctifie-toi. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie davantage. Sanctifions-nous davantage. Sanctifions-nous davantage. Sanctifions -nous davantage. Car Dieu veut utiliser des vases d'honneur, des vases qui, se sont, qui comprennent qu'ils sont mis à part pour Dieu, qui se disposent à être utilisés par le Seigneur, des vases d'honneur qui sont mis à part pour un usage noble. Vous voyez, pour un usage noble. Dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit, nous sommes des nobles. Voyez, voyez la noblesse, comment la noblesse se, se comporte. Voilà, tu n'es pas n'importe qui. Tu portes le Dieu très haut. Tu portes l'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur de ce monde. Il est partenaire. Tu es associé avec lui. Tu es son ami. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois considérer comme tu as un trésor. Le Saint-Esprit, c'est le trésor de Dieu. Dieu t'a donné un trésor. Et ce trésor vit en toi. Une perle précieuse. Alors cette perle-là n'a pas de prix. Ne la compare pas avec quoi Ne la compare pas, ne la mets pas au niveau de la punicité, de l'idolâtrie, des passions autres. Non, ne la dilue pas, ne la ramène pas à ce niveau-là. C'est un trésor précieux. C'est un trésor précieux. Honore-le. Et tu vas voir comment les dons vont se fructifier et se manifester dans ta vie d'une façon extraordinaire. Nous, va, nous avançons. 1 Timothée chapitre 5, nous verrons un autre ingrédient. 1 Timothée 5, 1 à 3, la Bible dit, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais encourage-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. » Honore les veuves, les vraies veuves. Un autre ingrédient ici, c'est le fait d'avoir et de développer une, de, une bonne relation, une bonne conduite au sein de l'Église avec tout le monde. Avoir des bonnes relations. Savoir se conduire au sein de l'Église avec tout le monde. Avec les personnes âgées, les personnes âgées, les vieillards, considèrent-les comme étant des pères. Avec les jeunes gens, considèrent-les comme étant des frères. Avec les femmes âgées, considèrent-les comme étant des mères. Avec les jeunes femmes, comme étant des sœurs, en toute pureté. Ça veut dire être respectueux. Quelqu'un qui a les dons du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit utilise et veut utiliser, c'est une personne respectueuse qui respecte les gens, pas un impoli, non, qui respecte les gens, qui ont, dans le respect même, dans le sens, d'honorer, honorer les gens, honorer les aînés, honorer les pères, honorer un rabbin santa coriom. Ika lorosete, mi hallelujah, mira rado sate kero do Oh, le Saint-Esprit est en train de baptiser une personne le Saint-Esprit est en train de baptiser une personne bien aimé l'onction du Saint-Esprit est là l'onction du Saint-Esprit est là il a vu notre fidélité il a vu ta fidélité l'onction est là, l'onction est là, saisis-la Saisis-la, elle est là pour toi. Elle est là, oui, elle est là pour toi. Le Saint Esprit est libre d'intervenir quand il veut. L'onction est là. Saisis-la, reçois cette onction. C'est pour toi. Reçois, oui, reçois-la, c'est pour toi. Reçois cette onction. C'est pour ta maison. C'est pour ta famille. Oh, reçois cette onction. Reçois-la. Reçois-la. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la. Reçois-la. Reçois-la. Reçois, ma... reçois, -la. reçois, -la. reçois, -la. reçois -la cette onction. Oh, Satan. Mikarodose Terebaika, reçois, reçois, reçois, reçois. Sois, en livre. sois, sois en, enivré, sois, sois en, enivré, sois enivré. C'est pour toi. L'onction est, est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Merci Seigneur. Merci pour cette onction. Merci pour cette onction. Merci pour cette onction. Merci pour cette. Oh, alléluia. Ika. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette onction. Merci. Merci pour cette onction, Seigneur. Merci pour cette onction, Seigneur. Merci pour cette onction, Seigneur. Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci. merci. Un autre ingrédient, bien-aimé, c'est dans Intimothèche, Santa Goria. Idoro Je crois que je dois m'arrêter sur ce point, le Saint-Esprit veut que j'insiste. La notion d'avoir des bonnes relations et une conduite au sein de l'Église, avec tout le monde. Ne sois pas une personne conflictuelle, une personne querelleuse de dispute sur de disputes, une personne calomnieuse, injurieuse ou diffamatrice. Non, refuse cela. Si ça ne dépend que de toi, sois en bonne relation avec tout le monde. La Bible dit, si ça ne dépend que de toi, sois en paix avec tout le monde. En paix avec tout le monde En paix avec tout le monde Pas une personne belliqueuse ni querelleuse. Sois en paix avec tout le monde Développe des bonnes relations Crée une atmosphère de paix, d'amour, de joie Là où tu es, enjoins-toi Fais de ton mieux, fais de tous tes efforts Des bonnes relations Une bonne conduite au sein de l'église Car la réputation est plus précieuse que l'or la réputation est plus précieuse que l'or, bien-aimé, une bonne conduite. Avec les aînés, bonne conduite respectueuse. Avec les jeunes gens, considère-les comme étant tes frères, tes soeurs. La, dans la pureté, dans la pureté. Ça veut dire que pas de propos déplacés, pas des actes déplacés, pas des attouchements déplacés. Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque quelconque, équivoque quelconque, des relations saines des saines relations, des pures relations, respecte des gens, respecte les aînés, respecte, respecte. Et quand tu as ainsi, le Saint-Esprit se rejouit en toi. Et il ne peut que t'utiliser encore et déverser encore dedans, déverser encore dedans, déverser encore dedans et devenir un canal. Ça veut dire ici même la notion d'humilité, humilité. humilité. Il peut utiliser comment, mais reste humble, humble, humble, humble, humble, humble, humble. Les oreilles sont sur la tête, mais les oreilles ne peuvent pas dépasser la tête, parce que c'est la tête qui porte les oreilles. Tu pourras être utilisé, mais rappelle-toi que tu as peut-être un responsable, où ton Père spirituel est là. Dieu peut t'utiliser plus que ton Père spirituel, mais tu n'es pas plus que ton Père spirituel. Parce que tu es né de quelque part. Tu es né de quelqu'un. Et tu es sous la couverture de quelqu'un. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Élie était vieux en âge. Il n'écoutait plus Dieu. Samuel écoutait Dieu. Mais Samuel a eu besoin du conseil de lui. Pour reconnaître la voix de Dieu, fais attention. Respect, respect. Timothée 5, 19 à 21, la Bible dit, 19 à 21, la Bible dit, « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, sinon sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tout le monde pour que les autres aussi aient de la crainte. Je t'assure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les gens choisis d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme, de ne rien faire par favoritisme. Un autre ingrédient important pour veiller sur les dons spirituels, l'impartialité et un comportement juste. Soit impartial et soit juste. Dans l'œuvre du Seigneur, dans le ministère, dans cette manifestation de dons spirituels du Saint-Esprit sois une personne d'impartialité et de justice pas de, pas de favoritisme pas de favoritisme pas de favoritisme pas de favoritisme si Dieu devait favoriser des gens mais il serait injuste mais il dit il a aimé le monde qu'il a donné il appelle les gens il appelle les gens tels qu'ils sont. Il appelle même les gens qui sont vils, les gens qui ne sont pas considérés, qui n'ont pas de nom, qui sont simples d'après le monde. Mais il appelle ces choses villes pour leur donner de l'éclat et confondre les sages, comprendre celles qui sont. N'ayez pas de favoritisme au point de juger les gens en fonction de leur apparence et d'exercer les dons en fonction de l'apparence des gens. Ni de leur nom ou de leur condition sociale. Non! Ne le fais jamais, bien-aimé. Pas de favoritisme. Quand le Saint-Esprit te dit, va, fais, fais-le. Le, le Saint-Esprit peut t'amener. Un jour, j'étais en prière pour les gens. Il y a quelqu'un qui est venu. Pendant que la personne venait, tu voyais en la personne, tu voyais la saleté, la, la misère, la saleté. Et je voyais que même la salle, les gens tout autour de moi étaient gênés. Ils est-ce qu'il allait le, le toucher Mais quand la personne est venue, le Saint-Esprit a mis en moi l'amour, l'amour de Jésus. Vous voyez, l'amour de Jésus qui accueille les lépreux, qui peut toucher un lépreux. J'ai prié dans mes bras. J'ai prié. Il pleurait, la personne pleurait, pleurait. Je prie, je priais. J'ai prié tellement qu'elle pleurait, l'onction est descendue, que la personne s'écroulait, s'écroulait, s'écroulait, s'écroulait par le favoritisme bien-aimé. Accepte tout le monde, reçois les gens, reçois-le. Sois le canal de Christ pour le monde, le canal de Jésus pour les lépreux, les lépreux, les lépreux, les lépreux. Les lépreux. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui refusaient d'imposer les mains à des gens. D'imposer. Non, je vais être suyé. Non Dieu ne nous a pas appelés, appelés pour avoir des fiertés quelconques. Dieu nous a appelés pour être des canaux. Là où il nous veut, nous y allons. Si Jésus estimait que le monde était sale et indigne de lui, le Fils de Dieu ne serait pas venu. Mais il est venu dans le monde. Il a pris la condition de l'homme, ce corps mortel, ce corps de péché. Dieu l'a revêtu. Il s'est fait inférieur au anges. Il a mangé avec des publicains. Il a mangé avec des pécheurs. Les pharisiens lui reprochaient. Si cet homme était vraiment un prophète, il ne saurait pas que cet homme, une, cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Il est venu, pas pour les bien portants, mais pour les malades. Pour les malades. Pour les malades. Pas de favoritisme. Pas de délit de faciès, ne regarde pas les apparences des gens. Fais l'œuvre du ministère. Fais l'œuvre du ministère comme un évangéliste, comme un homme de Dieu, comme un homme de Dieu. Pas de favoritisme. À moins que le Saint-Esprit te dise, ne touche pas, ne fais pas. Accueille les gens. Un homme qui a les dons du Saint-Esprit, qui opère dans les manifestations, il a un cœur grand, un cœur ouvert, un cœur ouvert un cœur ouvert. Parce que quand les gens viennent à toi, c'est comme s'ils venaient chez Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu deviens la main de Jésus. Tu deviens les yeux de Jésus. Bien-aimé, un jour, un jour, le cette expérience-là, je ne peux pas vous expliquer. C'était, ça m'a pris au moins une semaine. Non, ça m'a pris au moins une semaine. Bien-aimé, non, trois, trois, deux ou trois jours. J'avais l'impression que mes yeux, je voyais les gens comme Jésus les voyait. J'avais cette impression-là. On dirait que mes yeux étaient devenus les yeux du Seigneur Jésus. Et il y a eu un tel amour, une telle compassion pour les gens. À tel enseigne même que je priais pour une dame, quand je la regardais, je, je la voyais fondre, rien qu'elle ne pouvait pas fixer mes regards. J'ai vraiment eu l'impression que messieurs, c'est Jésus qui regardait les gens au travers de moi. Et les personnes voyaient ça. Il y avait une telle amour, une telle douceur qui resplendissait au travers de ma personne. Et c'est là que je compris le regard bienveillant de notre Dieu vis-à-vis -vis de l'humanité. Combien le Père souffre, il pleure, il pleure. Il a dit à Esaïe, il a crié, qui enverrai-je, qui enverrai-je Esaïe a entendu, il a dit, envoie-moi, envoie-moi. Envoie-moi. Le ciel a besoin des ouvriers. Besoin des ouvriers. Pas de favoritisme. Dieu peut t'envoyer en prison parmi les drogués, les gens les, les plus mauvais. Dieu t'envoie là. Va. Il y a une dame, Mère Teresa, Tout abandonné, Aller en aide chez les lépreux. Vivant avec les lépreux. Vivant, touchant. Il a obéi à l'ordre. Dieu lui a donné le don de générosité, d'amour, de foi. Une femme de foi. Tu ne sais pas là où Dieu va t'amener. Tu ne sais pas là où le Saint-Esprit va te conduire. Pas de favoritisme. Quand il te dira, go, vas-y. Pas de favoritisme. Qui sait, derrière cette lepreuse se cache une princesse. Derrière avant de le lepré, yes, c'était un général syrien. C'était un général syrien. Tu ne sais jamais qui se cache derrière la personne que tu vois. Tu ne connais pas jamais l'avenir des gens. Tous ceux qui ont négligé les apôtres, personne ne pouvait parier sur les apôtres. On les a négligés au point de les martyriser. Mais aujourd'hui, les gens qui les ont négligés martyrisés, qui connaît leur nom Mais les apôtres, siècle après siècle, tant que le monde sera monde, on parlera toujours des apôtres. Parce qu'en ouvrant la Bible, on ne peut pas s'échapper de lire Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Paul, ni Pierre, ni Jacques. On ne peut pas s'en passer. Et Dieu faisant tellement les choses, même dans l'éternité, ces douze apôtres-là vont siéger sur des trônes. Vont siéger sur des trônes. Mais dans le monde, c'était des rebuts de la société. On les regardait comme des malfaiteurs, des gens qu'on ne pouvait pas approcher. Inapprochables. Inapprochables. Dans ton élan de favoritisme, tu risques quand même de, de rater l'homme de ta vie ou de, de la femme de ta vie. La femme de ta vie. Ruth est venue chez Boaz Boaz a vu Ruth Ruth c'était une moabite, une esclave mais heureusement Boaz en voyant le comportement de Ruth dit derrière cette apparence se cache une princesse et de Ruth est venu le Seigneur Jésus de Ruth, la moabite est venu le Seigneur Jésus Rahab la prostituée qui a caché des espions et qui a été la porte ouverte pour l'écroulement de Jéricho une prostituée une prostituée. Si les deux espions pouvaient se dire « C'est la prostituée, nous n'y allons pas. » Qu'est-ce qu'ils en seraient aujourd'hui Attention, évite le favoritisme. Tu vas rater les dons. Un autre ingrédient important, c'est dans Timothée chapitre 5 où nous sommes toujours, de verset 22, 22, 22. La Bible dit « N'impose activement les mains à personne, ne te rends pas complice de péché d'autrui toi-même. » Garde-toi pur. Ça, ça vient contrebalancer ce que nous venons de dire. L'apôtre Paul dit à Timothée, n'impose activement les mains à personne. Au verset 24 à 25, il dit, Les péchés de certains sont d'emblée notoires et les pressent dans le jugement. Chez d'autres, ils les deviennent ensuite. De même, les belles œuvres sont notoires, mais celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. L'apôtre Paul dit à Timothée, voici un autre ingrédient pour veiller sur les dons spirituels se protéger soi-même ou se garder soi-même pur. Tu ne peux pas tout faire ni tout accepter. Évite toute contamination des péchés d'autrui quand il n'y a pas de véritable repentance ni de volonté de changer. Je me rappelle un jour encore, j'étais là pour prier pour les gens. Un frère est venu et quand j'ai vu le, la personne qui venait, au dedans de moi je priais mais j'étais déjà découragé. Parce que j'avais remarqué quelque chose que, à chaque fois que j'imposais les mains à cette personne pour prier pour elle, quand je retournais à la maison, j'étais extrêmement fatigué. Et je passais une nuit difficile. Et quand j'ai vu ce jour-là la personne arriver, je pensais à ce qui se passait à chaque fois que je l'imposais les mains, j'étais intérieurement découragé. Et pendant qu'il était là devant moi, bon, j'écoutais. Quand j'ai voulu lever ma main pour lui imposer les mains, le Saint-Esprit me dit, ne l'impose pas les mains. Ne le touche pas. Et directement, j'ai ramené mes deux mains. Et je commençais à prier intérieurement pendant qu'il me parlait. Et à la fin, j'ai fait une prière des circonstances simplement. Et c'est parti, on est parti. Alors, j'en ai le Seigneur dans la prière après. Parce que toujours après le ministère, il m'arrive... De, de, voilà, de venir devant le Seigneur, « Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de bien ou de pas fait de, de, de bien ?» Pour que me dise « soit bon et fidèle serviteur » ou « soit non euh, ». Il peut te dire aussi « Mauvais et fidèle serviteur ». Je viens toujours faire le compte-rendu. Et j'ai compris que certainement dans la vie de cette personne, il y avait quelque chose qui déplaisait au Saint-Esprit. Ça fait des années que la personne est dans la foi. Même moi, quand je suis venu à l'église, la personne était là avant. Mais une vie qui n'a pas d'éclat, j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans la vie de cette personne qui déplaisait au Saint-Esprit, malgré les injonctions du Saint-Esprit, malgré ce que la parole de Dieu disait. Il y avait quelque chose de péché dans la vie de cette personne et la personne ne se repentait pas de ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit « Non !» N'y va pas, sinon il va te contaminer Rappelle-toi à chaque fois Quand tu lui imposais les mains Comment tu étais mal Il y avait contamination parce qu'il mène une vie Il ne veut pas se repentir Il ne veut pas changer Il aime son péché, il veut rester dans son péché Alors garde-toi pur ne va pas être contaminé Par son péché Fais attention Pas imposer les mains activement à des gens Soit toujours soumis et sous la direction du Saint-Esprit. Dans l'exercice des dons spirituels, l'expérience ne sert pas de voie grand-chose. L'expérience peut être trompeuse, mais la personne qui ne se trompe jamais, c'est le Saint-Esprit. Reste sensible à ses directives et à sa voix. Sensible à ses directives et à sa voix. Un autre ingrédient important, en Timothée 5, 23, la Bible dit « Cesse de boire uniquement de l'eau, fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Ici, un autre ingrédient important pour veiller sur les dons spirituels, c'est veiller sur sa santé physique, mentale et émotionnelle. Avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire physique en faisant du sport, des saints loisirs, des hobbies. Prends soin de ton corps, prends soin de ce corps. C'est l'instrument que Dieu t'a donné. Nous n'avons qu'un seul corps et une seule vie. Prends soin de ce corps. Dieu aime ce corps à tel enseigne que même au ciel. Nous aurons le même aspect physique, mais ça sera un corps glorieux transformé. Et une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, mange sainement. Pas trop de gras, pas trop, pas trop de sucre. Mange sainement, sainement. La Bible même a un régime alimentaire diététique. Des fruits, des, des légumes, pas trop de viande. Non, mange sainement. Si tu as du mal, fais même appel à un diététicien. Contrôle ton arrythmie cardiaque. Contrôle ton ton de cholestérol, évite trop de gras parce que ça peut amener à la diabète, à, des, à des, des, des, des, des, des maladies qui peuvent écourter ta vie. Prends soin de ton corps, prends soin de ton corps. Fais du sport parce que le travail du ministère, l'onction du Saint-Esprit quand il vient sur toi, il peut t'amener à te considérer comme un surhomme, une surfable, à faire des choses extraordinaires. Mais après avoir fait ça... La fatigue qui s'ensuit dans le corps, bien aimé, tu peux être à l'idée pendant une semaine. Pendant une semaine. Je me rappelle, une fois, j'ai imposé les mains à plus de 50 personnes. Ah plus de 50 personnes, j'ai imposé les mains. L'onction était à l'œuvre d'une façon extraordinaire. Heureusement que c'était un vendredi. Mais le samedi, le dimanche, même jusqu'au lundi, mais mon corps, je ne sentais plus mon corps. Je ne sentais plus mon corps. J'avais comme un corps, je voyais comme si j'avais un corps de, de 80 ans. 80 ans. Même quand je faisais la prière du matin pendant 5 ans là, je me réveillais des fois à 2h du matin préparer les réunions pour dormir à 4 heures, 5h, heures, 1h heure de dormir. Et je me réveillais pour être à l'église tôt le matin à partir de 6 heures. Je fais ça, je fais ça. Et c'est même la raison de tout ce sacrifice-là qui m'a amené à avoir des problèmes des yeux. Mes yeux commençaient à diminuer parce que j'étudiais la parole de foi pour ne pas déranger mon non, déranger. Je mettais de fois la lampe simplement, une petite lueur, et j'étudiais la Bible. À force de se réveiller très tôt comme ça, ma vue a baissé. Prendre soin de son corps. est l'œuvre de Dieu appelle à des sacrifices. Appelle à des sacrifices que nous devons consentir, mais tout en étant sage. Apprends à prendre soin de ton corps, parce que la vie est longue. Et on a remarqué une chose également, que l'onction opère aussi lorsqu'on est en bonne santé. Quand le corps est fatigué, l'onction va moins opérer, parce que le Saint-Esprit sait que le vase ici est fatigué. Si je viens me déverser, je risque de détruire le vase. Le Christ a dit... On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau va détruire les vieilles outres. On met ça dans des outres neuves. Vous Voyez, le récipient le récipient doit être en bonne condition pour recevoir l'onction, pour manifester les dons. Prends soin de ton corps. Une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire. Fais du sport, fais du sport, fais du sport, fais du sport. Fais du sport. Fais du sport, natation ou autre. Garde une bonne condition physique pour que Dieu t'utilise le plus longtemps possible, le plus longtemps possible, le plus longtemps possible. Un autre ingrédient, bien aimé. Nous continuons et nous allons petit à petit. À la fin, à la fin, un autre ingrédient, toujours dans intimothée chapitre, chapitre. Chapitre 6 maintenant, 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19, la Bible dit, Enjoint à ceux qui sont riches dans le monde, présents de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui donne tout largement pour que nous en jouissions, qu'il fasse le bien, qu'ils soient riche de belles œuvres disposées à partager solidairement. Ça sent ainsi comme trésor, un bon fond pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Voyez, bien aimé, un autre ingrédient pour veiller sur les dons spirituels, c'est exceller dans des bonnes œuvres et les œuvres saintes. La bienfaisance, la libéralité, qui sont également des dons spirituels. Être des personnes de bienfaisance, qui font de la libéralité. En, en lingala même, on dit Maboko pété. Maboko pété. Tu vois, m'a beaucoup pété. Quand il faut donner, si tu peux, donne. Donne. Tu es un canal de Dieu. Non seulement pour l'onction. Dieu fera de toi aussi un canal pour les richesses matérielles. Les richesses de ce monde aussi. Tu seras un robinet. Un robinet. Comme un robinet où l'onction de Dieu coule pour toucher les gens. Un robinet aussi où les richesses matérielles, l'argent notamment, peut couler pour bénir les autres bénir les autres, ma beaucoup pété. Généralement même dans les églises, des des pasteurs qui donnent le plus, qui ont compris, c'est eux-mêmes qui donnent le plus. Et Dieu aussi en retour leur bénit, leur bénit matériellement, financièrement, parce qu'ils investissent aussi de leur argent, de leurs finances, de leur matériel dans l'œuvre du Seigneur. Des bonnes œuvres. Développe l'hospitalité, la bienfaisance. Même des œuvres caritatives. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu moi, qui ont des œuvres caritatives, des orphelinats, des maisons de veuves, qui, qui nourrissent des gens, qui nourrissent énormément de gens. Comme le Seigneur Jésus, il a prêché l'évangile, les gens affamés, il y a des disciples qui leur à manger. Où nous trouverons-nous à manger Il a dû multiplier le pain et le poisson pour nourrir les gens. Les bonnes œuvres. Ça réjouit le cœur du Saint-Esprit. Ça réjouit Dieu des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, des bonnes œuvres. À Timothée chapitre, chapitre 6, verset 6 à 10, où nous sommes, la Bible dit, « Certes, c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a, car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme d'ailleurs nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. » Mais ceux qui sont décidés à devenir riches tombent dans l'épreuve, dans un piège et dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux qui plongent les gens dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien de tourments. Un autre ingrédient extrêmement important pour les dons spirituels, les protéger, veiller sur eux, c'est de ne pas développer l'amour de l'argent, mais développer le contentement. Ne sers pas Dieu pour t'enrichir, non. N'aie pas de mobile de t'enrichir pour servir Dieu. On appelle ça la simonie. Voyez, Simon le magicien qui est venu, c'est l'apôtre Pierre pour vouloir acheter le don du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul la, la, l'a maudit. Tu as voulu acheter le don par l'argent parce que c'est la porte ouverte à Satan. Ne tombe pas dans la simonie à monnayer les dons spirituels. C'est un don que tu as reçu. C'est une grâce que tu as reçue gratuitement. Nous avons reçu gratuitement. Nous donnons également gratuitement. Et Dieu sait comment prendre soin de ses serviteurs. Il a dit, mon Père honorera celui qui me sert. C'est lui qui me sert. C'est lui qui me sert. Ne monnaie pas les dons spirituels. Ne montez pas l'onction. Ne montez pas l'onction. Ne monnez pas. Ça va bloquer sa manifestation. Et ça va ouvrir la porte à d'autres esprits. À d'autres esprits. Autrement dit, ayez des mobiles. Ayons des mobiles purs. Des mobiles purs. Ne voyons pas l'argent. Je dois faire parce qu'on doit me payer. On me promet telle somme là-bas. J'y vais. Non. Qu'on me donne, qu'on ne me donne pas. Si le Seigneur me dit, va faire l'œuvre. Je vais, je fais l'œuvre. Il s'occupera de moi. Il prendra soin de moi. Il prendra soin de ma maison. Il prendra soin de moi. Il prendra soin de ma maison. Obéir au maître. Obéir au maître. Et une dernière chose. 1 Timothée 6, 14, La Bible dit. De garder le commandement, sa tâche. Sans reproche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, un autre moyen de veiller sur le don spirituel, de garder le commandement ou l'ordre reçu du Seigneur. Son, ça veut dire de garder les marques et les signes de ta consécration et de ton appel. Ce qui fait ta différence et ta force. Voyez, le jeune prophète, voyez le jeune prophète avec le vieux prophète. C'est lui qui a été dévoré par le lion. Il avait reçu des directives précises de la part de Dieu. Tu ne boiras rien, tu ne mangeras pas. Tu termines le ministère, tu rentres par un autre chemin. Ça c'était les signes et les directives de son appel et de son onction que Dieu avait dit à lui. Mais lorsqu'il a dérogé à cet ordre-là, qu'est-ce qu'il est arrivé La mort. Dieu avait dit à Samson, tes cheveux... On ne le coupera pas. C'était ça les marques et les signes de son action. Pour que les donc au père. Mais lorsqu'il a été, on a coupé ses cheveux. Il a perdu l'onction et cela a amené à la mort. Fais attention. Tu as les signes et les marques. Les ordres que tu as reçus du Seigneur. Pour qu'il opère avec toi dans la manifestation des dons spirituels. Ne les oublie pas. Tant qu'il ne les a pas changés. Reste-y accroché, parce que devant, si tu ne fais pas attention, le lion est devant. Le lion est devant. Les perceurs des yeux sont devant. Les tueurs des destinées d'onction sont devant. Fais attention. Garde les signes et les marques de ton appel, de ta vocation, de ce que le Saint-Esprit t'a donné comme ordre. Garde ça. Il y a des serviteurs à qui le Saint-Esprit a dit, « Toi, tu gêneras chaque semaine. » Deux fois. Avec des jours précis. Si les autres ne le font pas, laisse. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Un serviteur de Dieu disait. Le Saint-Esprit de vie du ministère lui a dit. "Jeune 40 jours. Il jeûne 40 jours. Six mois après, il vient encore. jeune 40 jours. Il gêne 40 jours. Trois mois après, jeune 21 jours. Il jeûne 21 jours. Trois mois après, jeune maintenant. 10 jours. 10 jours chaque semaine. 10 jours. 10 jours chaque mois. 10 jours chaque mois. Et la manifestation du surnaturel dans le ministère de cette personne, c'était extraordinaire. C'est le prophète Kaku -Severa qui n'est plus de ce monde. Ça, c'était les signes et les marques de sa consécration. Le Son cahier de charge. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit durant ce séminaire qui t'a, Saint-Esprit Quelles sont les directives que tu as reçues du Saint-Esprit Gardez-le soigneusement. Écris-les, note-les, note-les, garde le soigneusement. C'est ce qu'on appelle prendre au sérieux. C'est la notion même de la consécration. Prendre au sérieux ton appel, prendre au sérieux les dons spirituels. Et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Tu seras étonné. Je te le dis, tu seras étonné. Dieu commence toujours par des faibles commencements. Tu n'auras pas le wow. Il y a quelque chose qui a été allumé en toi. Quitte à Saint-Esprit a allumé pour beaucoup une intincelle. Des dons sont là, ils sont là, mais vous allez commencer à les vivre. Il y en a d'autres d'ici 10 jours, vous allez commencer à les vivre. Si vous demeurez dans cette atmosphère et dans les enseignements ici qu'on a partagé, vous le verrez. Dieu a voulu que durant ces 20 jours, nous puissions amener l'enseignement parce qu'il voulait qu'on établisse les bases. Qu'on établisse les bases. Qu'on établisse les bases qui vont vous permettre lorsque ça va commencer à se manifester que vous ne soyez pas euh, désorienté que vous n'ayez pas peur que vous ne vous puissiez pas vous poser beaucoup de questions et même faire face aux critiques aux injures aux incompréhensions Lorsque les dans se manifeste, souvent il y a des incompréhensions. Et les incompréhensions viennent même de vos propres membres de famille. Et même dans l'église où tu peux évoluer, dans le cercle où tu peux évoluer, des incompréhensions peuvent venir et même des fois des sérieuses oppositions. Après avoir suivi ces enseignements, tu es, tu es aguerri quelque part, tu es préparé à ce qui va arriver. Tu es préparé à ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse. Abondamment, abondamment, abondamment, abondamment. Prions ensemble. Merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. J'ai fait ma part. Continue avec ton peuple. Et souviens-toi de moi et de ma maison, Seigneur. Oh merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés. Nous avions tenu absolument à finir, malgré les désagréments, à libérer quelque chose. Oh merci Saint-Esprit. Oh Dieu merveilleux. Oui, c'est vrai. Satan est un menteur. C'est vrai Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. « Tu as dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en déroute. » Tu l'as mis en déroute encore ce soir et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Comme nous l'avions dit aujourd'hui, nous allons apporter une offrande spéciale, l'offrande de clôture de ce séminaire. Alors je vais mettre, mettre le, le numéro de compte de l'Église pour permettre à chacun de bénir l'Église et aussi de se bénir soi-même. En bénissant l'œuvre du Seigneur, on se bénit soi-même et on bénit également sa famille. Moi aussi, je vais dans l'entretemps aussi faire mon virement électronique pour bénir aussi ma propre vie, ma maison, ainsi que ma famille. Car moi et ma maison nous servirons le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Gloire! Gloire, gloire gloire à l'agneau gloire gloire à gloire à gloire, gloire. de régner l'agneau et souverain. nous élevons nos voix pour la dorer l'agneau et souverain. gloire Gloire pour les offrandes. Seigneur, nous bénissons les offrandes et les dîmes que nous avons emportées dans, dans ta maison. Seigneur, au moment de la présentation des offrandes, tu fais des miracles extraordinaires. Alors Seigneur, libère encore une grâce spéciale ce soir pour ton peuple. En ces derniers jours de ce séminaire, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien aimé du Seigneur, vivement merci pour votre fidélité. Encore aujourd'hui, l'heure est fort avancée, mais vous êtes là fidèles. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et ma prière, tout ce que vous avez reçu, on a eu des témoignages par-ci, par-là. Gardez-le soigneusement. Et ce n'est pas encore fini. Le Saint-Esprit vous a conduit dans une relation d'intimité avec lui. Il va aller encore de plus en plus profond avec vous. Gardez soigneusement ce que vous avez reçu. Et soyez disposés ouverts pour nos prochains programmes. Demain, notre convention de l'Église de Dieu commence. Demain, nous serons tous connectés à la convention. Nous allons diffuser cela via la page de la Nouvelle Jérusalem à Londres. Ma page aussi. Ça va passer sur YouTube aussi. Le samedi, toute la journée, nous serons là, ainsi que le dimanche. Donc, ça veut dire que demain, il n'y aura pas de culte à la Nouvelle Jérusalem à Londres ni le dimanche, nous serons tous connectés ensemble comme un corps comme nous l'avons toujours fait depuis toutes ces années lorsqu'il y a convention nationale de l'église des dieux en Belgique, nous nous mobilisons tous comme un seul corps, même si c'est de façon connectée, Dieu nous donne la grâce de nous retrouver, alors soyons dans la joie, la joie bien aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, nous avons déjà un programme qui va arriver bientôt. Le Saint-Esprit l'a déposé dans nos cœurs, vous en serez informés au temps important. Continuez à soutenir la Nouvelle-Jérusalem à Londres, votre Église. Continuez à prier, à prier, à prier pour nous. Et aussi, si le Seigneur vous donne vous donne le fardeau de venir nous rejoindre physiquement, venez-y, les portes sont ouvertes. Si vous connaissez des gens tout autour de Londres, des membres de famille ou amis, partagez, dites-leur que le Seigneur vous attend. Que le Seigneur vous attend dans sa maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente nuit, une excellente soirée. Et que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit inonde vos vies d'une façon abondante et extraordinaire. Faisons la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour.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 dans la paix du Seigneur Saint-Esprit Glory to you, my Master I love you, Holy Ghost I love you, Holy Ghost Thank you Dag! Bonne soirée Bonne soirée, Dag <muché> C'est le roulement de la vie, c'est le